on peut bien évidemment utiliser le raccourci clavier CTRL-V. On redimensionne l'image et on la positionne dans la page. Pour mettre le titre du tableau, on tape l'outil texte. On tape le titre de l'œuvre. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne tout le texte pour en modifier les attributs police arial, taille 20, couleur noire. On étire les zones de texte. On met tout le texte en gras. On sélectionne le titre de l'œuvre pour la mettre en italique. On positionne le titre dans le centre, au centre de la page. On prend l'outil sélectionné. Dans la barre de menu, on choisit « Éditer tout sélectionné. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit « Verrouiller ». Ainsi, en mode présentation, rien ne bougera quand les élèves viendront tracer les lignes de fuite. On peut préparer une deuxième page comportant le corrigé. Pour cela, on va reproduire cette première page à l'identique. Dans la barre des menus, on choisit « Éditer dupliquer ». Le logiciel se place automatiquement sur cette nouvelle page. On prend l'outil forme. Dans la liste élargie des formes, on choisit une flèche pointillée dont on modifie la couleur en choisissant rouge et l'épaisseur en choisissant 7 comme épaisseur de trait. On trace les principales lignes de fuite. On sauvegarde le paperboard dans son espace de travail en sélectionnant la commande fichier Enregistrer sous. La préparation du corrigé permet de s'entraîner à la manipulation des outils.